Le Jardin des Plantes de Paris est un parc et un jardin botanique ouvert à tout public. Il est situé dans le 5e arrondissement de Paris. Il est voisin à la Grande Mosquée de Paris, le campus de Jussieu avec l'université Pierre et Marie Curie et également la gare d'Austerlitz. Le Jardin des Plantes de Paris fait partie du Muséum National d'Histoire Naturelle et est à ce titre un campus. On aime venir au jardin des plantes pour sa ménagerie qui est le second plus ancien parc zoologique du monde. Ses différentes galeries d'exposition, dont la galerie botanique, la grande galerie de l'évolution qui regorge de différentes espèces animales, végétales, on peut y faire de nombreuses activités ludiques. La grande serre jardin d'hiver par René Berger, on y retrouve différentes espèces de plantes exotiques. Ces grands espaces couverts de verdure, ces pistes qui sont foulées par de nombreux coureurs, sportives et sportifs.